Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Sur ce live aujourd'hui, on me l'avait demandé, aujourd'hui je vais donc parler d'un de, des 66 livres de la Bible. On m'a réclamé ça sur la vidéo, j'ai euh, passé euh, quelques heures avec un ange sans le savoir. Beaucoup de gens m'ont dit j'ai hâte de découvrir le contenu des 66 livres de la Bible. Et bien aujourd'hui, je vais répondre à cette demande. Et je vais vous parler d'une histoire qui, moi, pour moi, est la plus importante, une des plus importantes de la Bible, euh, parce qu'il s'agit de l'histoire de Job L'histoire de Job Elle est particulière parce qu'elle Elle peut remettre en doute et elle peut expliquer Le manque de foi en Dieu Et surtout met en évidence que le mal existe Et ça c'est hyper important Alors l'histoire de Job En, en fait Job c'est qui D'abord le livre de Job Se trouve parmi les, les écrits De Ketuvim Et c'est en fait la troisième partie de la Bible hébraïque Et pour les chrétiens Parmi les livres poétiques. Ça fait partie de l'Ancien Testament, pardon. Si l'on met, si vous voulez, euh, à part l'épouse de Job, elle fait une apparition au chapitre 2. Le livre met en scène cinq personnages sous le regard de Dieu. Job et ses trois amis. Alors qu'il y a Eliphaz, Bildad, et Sophar, auxquels se joint évidemment ensuite un jeune homme qui s'appelle Eliou. Eliou H-U. Qui est Job en fait job c'est un homme très bon intègre et, euh, et qui respecte énormément dieu et il le fait très bien en plus job tout lui sourit dans sa vie tout il a une belle et grande famille de grandes richesses il est vraiment épanoui dans sa vie et pour ne pas risquer de, de déplaire à dieu en plus il fait des offrandes voilà donc euh, il offrait régulièrement des sacrifices un jour Dieu réunit tous ses anges, et Satan se glisse parmi eux. Dieu dit à Satan, « N'as-tu point fixé ton cœur sur mon serviteur Job, comme il est bon, comme il m'obéit et comme il me craint ?» Et Satan lui dit, « Oui, mais si tu lui enlèves tout ce qu'il possède pour sa vie, il se détournera de toi. » Satan, en fait, prétend que la justice de, Je de Job n'était due qu'à ses bonnes conditions, en fait, de vie. Alors Satan lance un défi à Dieu, tout simplement. S'il autorisait, en fait, à le nuire, Job maudirait bien vite son Créateur. Dieu relève le défi et remet entre les mains de Satan tous les biens de Job, à condition que Satan ne touche pas à la personne de Job. Aussitôt, tous les malheurs s'abattent sur Job. Sur sa famille, sur les biens, tout. Ses enfants meurent, perdent de tous ses biens. Mais Job continue... À faire confiance à. Dieu. alors dans une autre réunion les anges satan provoque de nouveau dieu en lui disant Étends la main touche à ses os et à sa chair et je te jure qu'il te maudira en face relevant le nouveau le défi confiant dans son serviteur dieu autorise satan à altérer sa santé pourvu qu'il lui laisse la vie sauve à l'instant même satan inflige un un ulcère au pauvre job depuis euh, la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la tête mais à sa femme qu'il exhorte à maudire Dieu, Job répond « Tu parles comme une folle Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur ?» Averti de ces événements, trois amis de Job, Eliphaz, Mildad et Sophar, viennent des confins de l'Arabie et du pays d'Edom, pour le visiter, le plaindre et le consoler. Mais Job est dans un tel état le pauvre, que ses amis ne le reconnaissent même plus. Il commence donc par compatir en silence pendant une semaine, et à l'issue de laquelle c'est Job qui prend la parole, pour maudire le jour qu'il a vu naître. Commence alors la deuxième partie du livre de Job, sous la forme, en fait, d'un grand dialogue poétique. En trois cycles de discours entre Job et chacun de ses amis, chacun exposant ce qu'il pense de la justice divine, les arguments des trois amis convergent quand même. Mais vers l'idée que si Job souffre, c'est qu'il a péché, c'est qu'il a sûrement péché. La rétribution terrestre, il est impossible que le juste souffre, et que la souffrance soit autre chose qu'une punition divine. Job continue envers et contre tout à soutenir qu'il n'a pas péché, que son expérience douloureuse prouve qu'il existe des injustices et que le monde en est rempli. Intervient alors avec colère. Quatrième personne donc, un jeune homme du nom d'Elihu. Pour les trois amis de Job en plus, et ne peut accepter tout ce qu'il vient d'entendre. Il marque d'abord son indignation contre Job, qui n'a su se justifier qu'en accusant Dieu, et contre ses amis qui n'ont su défendre Dieu qu'en accusant Job. Il n'est pas d'accord avec ce que Job pense, et il dit que si ton Dieu existait, hein, il veut clore le débat en fait, en deux discours, pour laquelle il fait comprendre à Job en même temps son erreur et sa suffisance. Quel est celui qui obscurcit ce mes plans pour des propos dénués de sens « Où étais-tu quand moi je fondais la terre ?» Et Job, de prendre conscience de la toute-puissance de son Dieu, même tant que sa condition de créature, pauvre créature terrestre. Cette histoire finit mal pour Job, parce qu'elle finit mal. Non, elle finit bien, mais pour l'instant, se présente mal. Parce que Satan va le provoquer, Satan va le mettre au pied du mur, jusqu'à ce que Job finisse par dire « Mon Dieu m'a abandonné, mon Dieu, je ne crois plus en lui, je ne veux plus prier en lui, mais ce n'est pas ce qu'il fait. » Et au grand regret, Satan va perdre cette partie. Parce que Job, quand il a tout perdu et qu'il est à l'agonie, prêt à mourir, même ses amis lui disent « Si ton Dieu existerait, il ne t'infligerait pas ça. »« Où est ton Dieu maintenant que tu souffres ?» Où est-il Job se met tout nu. Il se met tout nu et implore Dieu en disant « Tu m'as fait venir à la vie sur terre, comme ça. Selon ta volonté, reprends-moi. » Et là, Satan a perdu. C'est Dieu qui a gagné. Parce qu'il savait qu'au fond de Job, il savait que ses croyances à toute épreuve, et sa foi était inébranlable. Et pour récompenser Job, il lui donna le triple de tout ce qu'il possédait. Enfants, tout, des animaux, il était récompensé par ça. La théorie de cette histoire qui a bel et bien existé, c'est qu'en réalité, à toute épreuve, même ceux qui perdent leurs proches, j'en ai entendu dire, oui, oui, mais ces dieux existeraient, pourquoi moi, pourquoi ma mère, elle est morte d'un cancer Pourquoi, euh, pourquoi moi, euh, moi je crois, il y en a certains qui m'ont dit, moi je crois pas en Dieu, parce que. Parce que voilà, moi, j'ai sans arrêt galéré dans ma vie, etc. Mais comme je le disais dans une précédente vidéo, pour savoir si Dieu existe, il faut déjà prêter intérêt. Quand on prête intérêt, on, on ouvre son cœur. Et quand on ouvre son cœur, on laisse une porte ouverte. Et cette porte ouverte, c'est par là que Dieu entre. Dieu ne peut pas entrer en vous si votre cœur est fermé. Si vous voulez dialoguer avec le Tout-Puissant, commencez donc par établir un lien. Ce lien, c'est la foi en lui. C'est la croyance que vous avez en lui. L'histoire de Job reflète exactement cette croyance et cette foi inébranlable. Et c'est par cette foi-là que vous allez avoir un autre sens. Parce que la foi ouvre un sens. Et ce sens-là, c'est un sens de perception et d'écoute. Et c'est quand vous avez ce sens de perception et d'écoute, vous entendez, vous recevez les messages de Dieu. Voilà la théorie de cette histoire de, de Job, qui est, pour moi reflète exactement la foi en, en Dieu, en, au, au Tout-Puissant. C'était l'histoire de Job, la prochaine vidéo, ça sera sur un personnage biblique, enfin, un personnage pas biblique, un personnage euh, de foi. Et je vous raconterai sa vie extraordinaire. Un, cet homme-là un, fut un homme extraordinaire dans sa vie, puisque c'était un curé. Il n'a pas toujours été curé, mais dans sa vie, vous verrez, je vous raconterai son histoire, ça sera la prochaine vidéo, euh, où même Satan le défie. Satan est venu même foutre le feu à son lit. J'ai vu ce curé. Je vous dis simplement une chose par rapport à ce curé, ça vous intéressera d'entendre son histoire, c'est que moi je l'ai vu ce curé. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas connu mais je l'ai vu. Je l'ai vu alors que j'étais enfant, dans son église, allongé dans une cloche de verre, dans un... voilà. Et je me souviens que ses mains étaient toutes noires et que son visage était recouvert de cire. Je vous raconterai l'histoire de ce curé qui a vécu il y a plus de 400 ans et qu'on a retrouvé en le déterrant 400 ans plus tard intact. Il ne s'était pas décomposé. Prochaine vidéo, la vie curé d'Ars. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous si c'est pas fait, n'oubliez pas la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je fais. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et euh, votre fidélité sur la chaîne et je vous dis à très vite sur la chaîne VDP.TV. Je vous remercie, prenez soin de vous, de vos amis et à très vite sur la chaîne VDP.TV. Salut